Et salut à tous, c'est Sky Spirit j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur, enfin, sur le serveur, non, enfin, sur mon, mon monde solo, Survival ModCraft. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, je voulais vous montrer plusieurs petits aménagements. Tout d'abord, ma maison avec des Carpenter's Blocks, comme ça, et on va du bloc découpé c'est pas des blocs entiers euh, et donc euh, aussi une chose que j'ai faite euh, c'est des barrières là mais j'ai pas, pas totalement fini je fais quelques petites barrières mais personnellement moi je trouve que ça va mais je pense que je vais changer quelques petits trucs c'est pour descendre sur la montagne plus plutôt que plutôt que jumper un petit peu partout voilà. Donc voilà, on descend en montagne comme ça, et là j'ai pas encore totalement fini il reste euh, ça à faire, je vais vous montrer ce que ça donne devant moi, oh. et J'ai été chasser un petit peu de cochon, bon, il en reste encore, mais là j'ai été chasser un petit peu de cochon, là on descend encore jusqu'à là. Hop, puis après bon voilà, là après tu peux sauter comme un petit fou, c'est pas si grave. Il y a aussi un truc qui est là, voilà, spawner squelette, donc j'ai mis un waypoint. Je vais aller vous y emmener, je sais pas trop ce qu'on va faire euh, dedans, mais on le fera. Hop, hop voilà. et, et ici, le spawner squelette. Donc, euh, bon, j'ai pris tous les corps, d'ailleurs, on peut même te prendre des corps en entier parce que j'ai trop de place du moins. Voilà, donc le spawner, bon par contre si je trouve qu'ils sont un peu plus petits qu'en 1.8, mais C'est pas grave, il y aura un petit peu plus à creuser pour l'automatiser. Bon voilà. On fera peut-être ça. Euh... Ensuite, euh, là je voulais aller couper du bois pour terminer euh, justement les barrières que j'étais en train de faire juste avant. Puis aussi euh, le début de ma structure euh, voilà de ma maison planquée euh, je, je pense aussi d'ailleurs je rajouterai peut-être euh, quelques modes euh, au fur et à mesure de la série euh, si si si quelques besoins si quelques besoins naît. donc euh, voilà ne vous inquiétez pas si me retrouve avec euh, genre mécanisme ou des choses comme ça et un mécanisme serait sans doute un des premiers modes que je rajouterais pour faire euh, une passion futuriste un peu en gros tu démarres avec rien du tout puis à la fin finis avec une passe futuriste de l'espace et tout machin truc en parlant d'espace je rajouterais peut-être aussi euh, je sais plus comment ça Euh, je vous redirais Ah si, Galacticraft. Mmh. Galacticraft qui est avec une version très récente. Oh. C'est tard s'il vous plaît quoi. Donc bon, voilà. Petite session, je coupe du bois pour aller faire des barrières. Et ensuite, euh, voilà. Euh, alors, on va déforester un tout petit peu autour là. a genre, des euh, petits buissons. Ça, j'aime pas trop les petits buissons. On va laisser quelques petits arbres. Petits, petits ouais Ça, c'est pas bien. Ça, pour moi, ça c'est un petit buisson. Pareil là. Ah bon, non, je prends ça, Donc c'est important. Et donc euh, voilà, je laisse pas les petits buissons. Euh... Ah, je laisse pas les petits buissons, il oh, y a une citrouille là. Je l'ai pas Hop. Donc euh, voilà. Mon petit petit coupage de bois. une pomme hum. je sais pas en quoi déjà en fer et je sais pas si vous avez vu je sais pas si je vais montrer le coffre mais je dois avoir euh, dans la trentaine de fer cuit donc euh, ça va j'espère que cette vidéo ne sortira pas en retard pas comme la vidéo juste avant ah ah, les collections pourries genre moi oh les pommes moi je prends les pommes petits buisson je suis un buisson phobe Et ben on a plus de hache. Donc voilà. On coupe des arbres. Euh, Peut-être celui-là encore. Et puis après, euh, là, on va se faire plein de barrières, plein de carpenters blocs. Je sais pas si j'en ai encore. Et puis après, on va, on va se faire un petit champ. En haut. Dans les hauteurs. Ou alors, on se fait une petite serre l'intérieur. Bah, au pire, au pire c'est quoi Je vous laisse des je vous laisse décider dans les commentaires de cette vidéo. Quand ça sortira, si je fais euh, si je fais un champ euh, dehors ou si je creuse euh, un trou pour faire un champ euh, à l'intérieur, dans la montagne. Si je commence directement la base dans la montagne ou pas. Oh, j'ai déjà faim. Il ça beau en bas. Je trouve... Euh, D'ailleurs, je vous ai pas montré. Ah, oui, tiens. Je vais oublier de vous montrer ça aussi. Ça va être euh, l'entrée. Hop. Je, je vais complètement oublié. Moi, bon, ça veut dire que c'est bien caché. Voilà. Euh, ouais du bois beaucoup de bois de merci beaucoup beaucoup de bois alors spruce euh... food là on va te faire plein de sticks, c'est égal à plein de barrières euh... torse blocs est ce que j'en ai encore non j'ai pas de neuf erreur quarante euh... oh, bloc ça va je suis large euh, barrière on va te faire encore une barrière puis on va aller continuer mais d'abord, dodo euh, cette planche Cette planche-là, ben c'est tout, tu restes dans le coffre Ça reste dans le coffre, ça va dans le coffre le Coffre, euh, ça, ça va être le coffre... Euh, de euh, bouffe, tout ça Je ferai les champs plus tard Hop Voilà Et pour pouvoir poser les cartes black, on fait Shift Et tu tournes la molette, et ça va changer Voilà, moi, je pose des cartes de black comme ça contre quand tu les casse presque 3044 blocs de base c'est chiant voilà hop non voilà euh, encore un petit pouce euh, ça les marteaux ça va être dans les outils pareil vous savez qu'on va faire un petit peu de rangement outils okay, outils okay, j'ai récupérer des selles des nam tags ce qui est plutôt bien euh, ça c'est pareil de les outils ah j'ai récupéré un bout de pain hop, hop, hop. et euh, j'ai fermé les clippers donc je suis arrivé à un stack de Van ben ce qui est plutôt bien je pense qu'on va faire une salle euh, comment une salle avec de la TNT genre euh, les réserves machin mais euh, ah non, si si, je sais ce que c'est. C'est pas les blanc, c'est le sulfur Oh c'est ce minéral-là, et là, celui-là. Sulfurant. Qui te donne de la Gunpowder, je crois c'est 5. Quand tu le casses. Donc après, bon, on pourra faire des TNT x5, x20 d'ailleurs. Celle-là, c'est mieux de faire la TNT fois 5 parce que t'as en, en 4 et voilà. Bon, là, c'est pareil. mais non, là, c'est carrément normal. Là, par contre, c'est carrément mieux. Pareil, là, sinon, ça fera qu'une pour 80. Et là, pareil, c'est carrément mieux. Mais bon, pour avoir la TNT x500, faut quand même le faire. Hop. Voilà, donc on va aller... On va aller regarder de comment ça rend. Hop. Par contre l'escalier euh, est un peu portélique, je le referai peut-être un peu plus, un petit peu mieux. Mais je pense je vais, comment, je pense, vous voyez là les petits pics, je sais pas, mais je vais peut-être euh, augmenter un petit peu les, la hauteur des barrières. Je vais peut-être mettre double hauteur parce que sinon là, voilà, On monte un peu, c'est un peu la, la galère. Euh, là on met barrière barrière ah oui il y a quand même pas de barrière pareil hop. hop hop voilà pour l'instant je vous montre comment je fais une barrière normale Hop. Non, reviens à toi. T'en suis pas. Hop. Là, là. Hum, ah. mmh, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben voilà, c'est tout. On arrive là. Et donc, je fais ça petit à petit. Je mets des barrières. j'ai oublié là. Pas grave. À, oh non, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Hop, Voilà, Hop, on va descendre en bas. Je vais vous montrer. Mm. Voilà, donc ça fait un petit euh, escalier avec euh, le zombie qui va très bien dans ma maison. trop bien. Euh, donc ça fait un petit escalier. Euh, plutôt bien. Donc, personnellement, euh, pour l'instant... Euh, je privilégie euh, la beauté, après bon on verra euh, on verra ce que ça rendra à niveau pratique mais pour l'instant c'est pas super pratique j'ai oublié ah non ils sont là ah oui ça va en fait il en reste pas beaucoup à faire mais je crois que j'ai encore du bois je vais pouvoir terminer cette nuit hop on va remonter où es-tu, Petit Samba Où es-tu D'accord, il a disparu. Tout va bien. Oh non Et je vous montre, ça c'est le craft d'un carpenter's block. Voilà. Donc après on peut se faire euh, ça, je pense que ce sera pour faire... Mmh. Ah oui, d'accord. Mmh. Ah, moi je fais le marteau aussi. Euh, ça c'est les échelles safe d'accord oui bon pas tout de suite ça coûte pas cher peut-être pouvoir s'en refaire un regardez on va faire ça hop hop et puis on peut se faire aussi le carpenter's chisel qui se craft comme ça voilà Bon, dans outils donc ça je sais pas trop ce que c'est je crois que c'est je sais pas donc je sais pas trop ce que c'est euh, attendez je vais juste regarder un truc est-ce que ça marche ventil fait de la merde et bah tiens on a des planches je pense un... ouais, c'est un carpenter's bloc qui est plein ça sert pas à grand chose on aura vu un petit peu son utilité euh... -y, je voulais essayer notre truc aussi non oh, j'ai fait ça la porte euh, lit, barrière pressure plate torche htz euh, oui et le bouton d'accord et ben c'est très bien on va se refaire des barrières et puis on va se prendre ça un petit peu plus dans je sais pas si non eux euh, on va les changer c'est pas la c'est là, on peut pas les changer, donc on va en refaire. Ok, Nicole. Ah, attends. Ah, voilà. Voilà. Voilà. Ah voilà. Ah. un petit peu. Ah non. se faire des barrières aussi beaucoup de barrières plus de barrières plein de barrières hop c'est pas beaucoup de barrières mais plein de barrières quand même voilà ah oh bah c'est le jour je vais peut-être aller buter des moutons en bas pour faire un lien carpenters Block. après je comprends que ma map like parce que carpenters Block ça fait la game mais après ouais, je pense qu'on va descendre comme ça en bloc enfin bon je ferai ça en off si ça me chante genre là là là là là bon, je vais juste faire cela hop reviens là, toi et comme ça comme ça tu pourras plus non plus remonter de l'autre côté on là hop hop hop et non je peux pas là voilà Donc, quand on se met en sneak d'accord voilà je vais me découvrir un truc. Hop. squelette est mort, oui non, pas ça Je crois qu'en fait, juste en, en remettant le truc, voilà. Ah bon. Voilà. alors, il reste une barrière. Mais non, ça descend par ici. Donc on va faut mettre un là. Là, on remonte. Un là. Là, voilà, comme ça. Hop. Ingénieur en barrière depuis 2004. Voilà. Merci. Voilà. On est bien. Bon, voilà. Donc voilà, c'est mon barrière. Mais euh, là, là, oui, là, là Peut-être descendre encore, un. rien hein. C'est bien Là Là hmm. voire même, on peut faire comme ça, voilà là, bien. Ah là On continue, on va chercher les bois, on va faire des barrières. Un petit stack de barrières serait pas de refus. Oh même si bon je crois pas que j'ai assez de bois. Oh, D'accord. Une carpenter ce euh, machin truc. là je pense que ça doit être bien presque un stack en soit je peux pourquoi ça me fait 200 de porte non c'est pas grave euh, en soit je pense que là je peux terminer les barrières on va bien voir euh, donc là, là là là là là là voilà il est bien Hop hop. Voilà. On est bien. On continue. En fait, ça va. Euh là. Là. là. Hop. Que nous fais-tu Je suis coincé. Ah non, c'est bon. D'accord, pourquoi ça le mieux à l'envers. Oh j'ai visé le bloc du dessus, ça doit être ça. Euh là c'est bon. Là c'est pas bon. Ah, reviens-là toi. On s'enfuit pas comme ça. Hop. Voilà. Mais pourquoi je suis en sneak Ah. Oh. Oui. C'est bon. Merde. Pourquoi il y a de la cobble Non, je veux rentrer. Oui. Laissez-moi rentrer chez moi. C'est quand même ma maison à la base. Donc je disais que en fait c'est bon. Et que je suis remonté pour rien. Donc je redescends. Voilà. C'est descendre un peu fou. Mais voilà c'est tout j'ai oublié de prendre des torches on est très bien moi je descends comment là c'est quoi ce travail Oh. Je vais leur apprendre à ce que je hein. gosse là. Seul gosse. Oh Ah non, pas du tout. Ah non. Oh. Là, donc. Là, voilà, je me calme. Merci. On se met là. Un là. Un là. Un là. Et je rentre comme ça. Par réfraction, tout va bien. Euh, là, tu peux descendre. Attends, mais un là. Un là. Oui, un là, s'il te plaît. Un là. Un là. Voilà. Hop, voilà. Ça. Ça. Hum. Mm. ça, comme ça. Casse la terre, merci. Voilà. Ah ben non, en fait, c'est bon. what ah, ok. Euh, là. Tu descends. Tu descends. Tu descends, tu descends. On va réussir, tu descends, oui Allez Alors, ah, on y est arrivé. Voilà. Bon, alors là, l'arbre, c'est moche. Là, j'ai pas de hache, c'est pas grave. Voilà, voilà. Là, les des nous. Bah ben, voilà Regardez Oh ça pas trop bas non plus. Pourquoi tu me regardes Il y a le Piggy, me regarde. Là, là, là t'as le petit chemin pour monter jusqu'en haut. C'est bien, moi je dis, je suis content. Oh ben Justement, je vais monter jusqu'en haut, tu vois. Arrête de me tirer dessus, Sniper. What de me tirer dessus ici je rentre dans les barrières voilà yeah. oh oh la flèche oh la flèche qui m'a mis quoi mais sniper please voilà merci ensuite euh, zombar petite côtelette à manger pas de manger de tuer le zombard ça va on voit la vie du zombard en haut, c'est cool peut-être besoin... oh là Viens là Viens là Je sais pas s'il si casse les blocs. Non, ça va, c'est bon. Ça va, ça va. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait dans mon chemin, toi oh, C'est pas très sécure, hein, le chemin. Fais se mentir, c'est plus pour la beauté de la chose. Là. Faut s'y habitué aux zigzag hein. C'est un peu la merde. Oh. Qui c'est le débilos qui a conçu le chemin <rire> Je déconne, c'est moi le débilos. Ok, alors, on est revenu. Hop, hop, hop, hop, change ça, change ça. Ah, j'ai gagné un goût de fer. Cool. Voilà. Euh, de la tnt voilà enfin euh, de la game on va ranger ça ça va là dedans je va se prendre le, le, le la dose de table de craft et les cycles de dedans voilà euh, je sais pas du tout combien de temps on en est de vidéo euh vous dis ça tout de suite ok alors les gens de me rendre compte qu'en fait on en est déjà euh, à 34 minutes de vidéo donc euh, on va pas avoir plus que la construction du pont et le coupage de bois donc euh, c'est pas grave euh, parce que sinon pour bon, moi avec ma connexion de merde je vais passer trois jours à le et ça va faire chier ma famille parce que je clique toute la co hein, quand je peux donc euh, je fais pas des vidéos de plus de 30 minutes normalement Là, voilà c'est tourné c'est bon c'est fait voilà euh, donc attendez euh, c'est oh, attendez je sais pas si on peut fermer la porte ah non on peut la carte, mais euh, voilà cette petite porte qui est plutôt discrète d'ailleurs on va pouvoir commencer à faire un petit chemin en dessous donc je pense que ce sera un petit chemin type comme ça mais euh, version plus large genre de large je sais pas non non fait petit chemin comme ça voilà. donc euh, petit chemin creusé pour aller dans le truc et donc euh, les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo euh, pour une prochaine vidéo sur Epicube ou un autre serveur, voilà par exemple j'avais fait Ive, euh, oui c'est un si je dis pas de conneries euh... Et donc moi ce serveur m'avait plutôt plu donc je voulais présenter j'ai fait un petit cache-cache dessus Hop, voilà On va mettre quelques petits escaliers et on va se quitter ici Je sais pas du tout si j'avais des escaliers J'avais pas d'escaliers, bon. Ok, attendez Donc, tu descends là Ensuite, tu descends là Ensuite, tu descends là et là voilà et puis là normalement l'escalier marche très bien voilà nickel euh, donc euh, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un serveur et donc d'ici là portez vous bien n'hésitez pas à liker euh, vous abonner lâcher un comme euh, justement pour savoir si je dois euh, ou pas augmenter les barrières là-bas de la hauteur pour me dire ça et donc euh, bah, salut à tous hein. on va mettre des torches et moi je vais continuer un petit peu à ah, torcher tout ça donc au revoir non, non. Je vais